Un scientifique israélien qui a travaillé aux états unis a étudié l'impact de la marijuana sur le système humain. Et après de nombreuses recherches, il a découvert ceci. Il y a des millions de récepteurs de cannabis dans le cerveau humain. Quand vous êtes dans un certain état en vous, vous produisez une certaine chimie en vous qui va engendrer cette sensation de planer en vous. Et le cerveau attend constamment espérant que vous produisiez la chimie de la félicité en vous. Si vous utilisez un moyen externe, vous devenez esclave de ce moyen, sans utiliser de moyens externes en vous-même, si vous pouvez créer une chimie de félicité. Maintenant, vos préoccupations à propos de votre survie, vos galères, le fait que vous soyez un problème vont disparaître. Quand vous n'êtes plus un problème, vous pouvez traiter les problèmes extérieurs sans effort.